Bienvenue bienvenue dans cette vidéo où on va parler de que signifie le côté droit, le côté gauche en spiritualité. Donc c'est une question de Marine qui me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire le côté droit en spiritualité J'ai fait un, un, un exercice que vous proposez pour voilà, intégrer, retrouver l'harmonie au niveau de, de l'âme et j'ai eu des coups d'électricité dans le pied droit et dans la main droite et également du côté droit de la gorge, qu'est-ce que ça signifie Alors c'est l'occasion pour moi de répondre à cette question de quelle est la symbolique du côté droit quelle est la symbolique du côté gauche en spiritualité ou en décodage biologique, d'accord c'est une question que je trouve un peu délicate parce que le raccourci ce serait de dire bah, à droite c'est le masculin, c'est le côté paternel c'est le père, et à gauche c'est le féminin euh, et c'est le côté maternel c'est vraiment euh, ce qu'on entend traditionnellement je dirais, ou ce qu'on retrouve dans le plus d'ouvrages et euh, j'ai tendance à dire c'est vrai, oui, mais c'est à dire que je veux simplement vous inviter à vous faire votre propre vérité, de s'inspirer ce qu'il y a dans les ouvrages, et qui sont souvent euh, les euh, conclusions de praticiens qui ont observé ça avec énormément de leurs euh, accompagnés, comme je les appelle, ou des patients, des personnes en tout cas, qui sont accompagnés dans un processus thérapeutique, et ils se sont rendus compte que symboliquement, il y a quelque chose qui se passait à droite, et que c'était plutôt le côté paternel, plutôt l'énergie masculine qui s'exprimait. Euh, et euh, c'est tout à fait vrai, je ne vais pas remettre en, en cause ces, ces ouvrages. Je veux simplement dire que l'observation même de centaines et de milliers de personnes n'en fait pas forcément la vérité. C'est là-dessus que je souhaite euh, vous sensibiliser en disant « Ok, peut-être que le côté droit, effectivement, c'est le masculin, le côté paternel. Mais est-ce que c'est vrai pour moi Est-ce que ça fait sens, cette information Est-ce qu'elle me correspond euh, et je crois que c'est vraiment ça important parce que moi j'ai croisé des personnes dans mon parcours d'accompagnant de, de praticiens où euh, à droite c'était l'énergie féminine des personnes qui s'exprimaient plutôt et puis à gauche c'était le côté paternel donc ils étaient je dirais une minorité peut-être de personnes mais c'était leur vérité. Et ça, ça me semble vraiment important de se dire, « Ok, je peux m'appuyer sur ce que va me dire un praticien, je peux m'appuyer sur ce que va euh, partager un livre qui est le, la, la, la synthèse d'observation, mais par contre, il est important de vérifier quelle est ma vérité là-dedans. » très très important. Comme je peux vous donner un autre exemple euh, qui est un cas particulier, mais euh, qui peut faire sens. Euh, traditionnellement, on dit que la structure énergétique des humains est un alignement de chakras. Donc les sept principaux chakras, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et euh, il m'est arrivé dans mon parcours, moi, de, de croiser une personne qui n'avait pas cette structure énergétique, qui n'avait pas un chakra du cœur, mais deux chakras du cœur, et qui n'était pas aligné avec les autres. Et j'ai beau regarder et tout, et revérifier, revérifier, et effectivement, quand on s'est dit, bah écoute... C'est l'observation que je fais, qu'est-ce que toi, tu sens en toi La personne sentait la même chose et dit, okay. eh qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi que à droite, c'est pas mon côté masculin, mais c'est mon côté féminin Voilà, ça me permet de mieux me connaître et de pouvoir avoir une réflexion sur des faits qui sont les miens et non pas une euh, généralité, d'accord donc voilà euh, ce que je voulais euh, vous partager essentiellement là-dessus, c'est, euh, je trouve pertinent de s'inspirer de son skin, dit, mais par contre de venir valider, vérifier. Et ça, il y a plein d'occasions de le faire, ça va être dans votre propre parcours, dans votre propre cheminement, que ce soit dans un parcours de travail thérapeutique, mais d'exploration, je dirais, spirituelle, de dire, ben, ok, là je sens des choses dans le côté droit, et de le remettre dans le contexte. Est-ce que vous êtes sur un lieu qui a polarité masculine Est-ce que vous êtes sur un lieu qui a polarité féminine Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous êtes en contact avec la lignée maternelle, en contact avec la lignée paternelle Est-ce que sur ce lieu, ou au moment où vous sentez ça, il y a un être qui est là et qui aurait une polarité particulière euh, Voilà, Je pense par exemple aux ondins qui vont avoir une polarité plus masculine, mais les ondines, une plus féminine, et c'est tous les deux des éléments de l'eau. Donc, de remettre vos sensations, vos ressentis, l'observation de vous-même dans le contexte pour pouvoir vous euh, créer votre propre vérité et qui n'est pas, je dirais, infaillible, c'est pas le bon mot, mais qui est une vérité à un instant T. On peut très bien, la vie étant le mouvement, et nous sommes en changement permanent, hein, euh, c'est d'ailleurs prouvé à plein d'endroits, notamment euh, euh, par les cellules, nos cellules se recréent régulièrement et en moins d'un an, toutes vos cellules ont été renouvelées. D'accord Donc, il y a vraiment un changement. Et pourtant, votre corps, votre forme a évolué peu, légèrement vieilli, je dirais. Donc, c'est OK. peut-être que ben, pendant 20 ans ou 30 ans, je vais avoir euh, à droite mon côté plutôt féminin mais que parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu une conjoncture euh, au niveau des astres particulière en adéquation avec mon âme ou je ne sais quoi, qui fait que tout d'un coup, il va y avoir un, un changement. Et c'est tout à fait OK, ça ne va pas forcément indiquer un problème, mais plutôt une nouvelle disposition, un nouvel équilibre, ou comme ça peut également être euh, un, une inversion. Donc ça, c'est cette finesse d'observation, d'humilité... Euh, de soi qui va nous permettre de cheminer, et de voir comment on peut utiliser ces informations-là. Alors, pour essayer de répondre un peu plus à Marie, euh, très clairement, l'électricité dans ton pied droit ou dans ta main droite, je ne peux pas euh, t'apporter cette réponse, déjà parce que ce n'est pas un service que je rends de faire du, du sur-mesure du cas particulier, je ne fais plus ce genre de service, mais pour que je puisse euh, apporter une réponse, il, il, il aurait fallu que j'ai tout le contexte. Je connais l'exercice que tu as pratiqué, puisque c'est moi qui t'en ai fait la proposition, mais je ne sais pas à quelle heure tu l'as fait, je ne sais pas dans quelle pièce tu l'as fait, je ne sais pas quel jour tu l'as fait, dans quel contexte émotionnel, sensibilité tu étais à ce moment-là, est-ce euh, qu'il y avait, euh, j'en sais rien, moi, un discours politique particulier, une pleine lune, quelque chose qui fait... Et donc, plus j'ai d'informations sur le contexte, plus ça va me permettre d'affiner ma compréhension de la symbolique de ce qui se passe, puisque bah, ça peut être, je ne sais pas... Je vais dire des choses complètement au hasard, mais s'il y a une conjoncture voilà, de Jupiter qui est très très forte et qui va être une énergie plus masculine à un moment d'un travail particulier ou un travail sur le masculin, il va se passer des choses. Et, et ça ne va pas être la même chose que bah, si on est sur des astres qui ont une polarité plus féminine. Donc c'est pour ça que le contexte me semble important pour mettre un contour à ce qu'on perçoit. La notion d'électricité, c'est pareil, ça peut être très euh, mon premier réflexe, je dirais sans ressenti, très très mental, c'est de dire bah, « ok, il y a eu une sensation énergétique, euh, voilà, à ce niveau-là, pourquoi le pied, pourquoi la main ?» On peut aller après chercher, chacun trouver sa vérité. Qu'est-ce que la main À quoi ça sert en quoi elle est importante pour moi dans mon histoire Et Essayer de replacer la main également dans l'humain, dans l'humanité. Euh, la main nous a servi à créer énormément de choses, d'action, de tenir, d'avoir de, des outils. Donc c'est un élément d'évolution, de création très très très important pour, pour l'humain, d'accord euh, Et donc, ma première idée serait là-dessus. Mais, ce qui est plus important, ce n'est pas mon idée, mais quel est ton ressenti Quelle est ta définition de la main Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Et ça, remet dans le contexte de notre histoire personnelle, va donner, pour moi, beaucoup plus de valeur que simplement être directement en adéquation avec un livre euh, sur le décodage biologique. Euh, ou un autre cas, euh, comme ça, c'est les livres d'interprétation des rêves, on dit, ah j'ai vu telle couleur, c'est ça parce que c'est écrit dans le bouquin. Non, c'est écrit dans ce bouquin, mais est-ce que ça fait sens Est-ce que ça résonne avec mon âme Est-ce que ça résonne avec mon cœur Et je crois que c'est ça qui va nous donner des informations plus fines, plus pertinentes. D'accord ben, Le pied, pareil, le pied, à quoi ça sert Sans pied, c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Donc il y a une notion de mouvement, en tout cas, qui est liée au pied, hein, comme qui est également liée à la jambe. Mais le pied, c'est aussi ce qui nous connecte à la terre. D'accord Qui nous fait cette connexion profonde, on n'est pas en train de léviter, on n'est pas des oiseaux, donc ce contact sur le sol et cette connexion avec notre intégrité physique et notre environnement physique et la Terre se fait par l'interface, plutôt par l'interférence du pied. Donc pour moi, il y a quelque chose d'important du genre de, de, de, du point de connexion entre le moi et l'environnement extérieur et également le mouvement, je dirais. Ça, c'est important pour moi. Euh, mais peut-être que pour toi, le pied représente autre chose. Peut-être que tu vas te souvenir qu'à 11 ans, à 12 ans ou à 25 ans, il s'est passé quelque chose sur ton pied droit, un événement particulier, une douleur, une émotion, euh, d'accord euh, Voilà, il peut vraiment y avoir plein plein d'histoires. Pour, pour vous raconter une petite histoire sans faire trop long de la vidéo, mais euh, d'un pied, je me souviens d'un stage, d'une personne qui est venue, c'était un stage sur les nettoyages karmiques. Et euh, la personne me, me partage là-dedans, qu'elle a des entorses à répétition sur son pied, d'ailleurs je crois que bon peu importe, sur le pied droit ou le pied gauche, et que malgré tout le travail qu'elle fait, notamment avec les ostéopathes et tout ça, ça ne tenait jamais, et ça continuait. Donc euh, je l'invite à regarder un peu ce qui se passe, et en fait elle se connecte à plusieurs mémoires d'esclaves, où elle avait été amputée du pied, parce qu'elle avait... C'était une âme qui avait soif de liberté et malgré l'emprisonnement, elle avait décidé de s'enfuir. Eh la solution que les personnes ont trouvée, ok, tu veux t'enfuir, on a besoin de toi en tant qu'esclave, on ne va pas te tuer, on va te couper le pied. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait nettoyer plusieurs mémoires comme ça où elle avait été amputée de son pied. Et à partir de là, ça avait tenu la, la, la, la, la, le travail physiologique physique fait avec les ostéopathes notamment euh, avait permis de euh, maintenir le pied dans cette position, mais il fallait faire un travail de nettoyage, de libération, de conscientisation sur ce pied-là euh, pour lui et de, de restructuration énergétique avant de pouvoir faire un travail physique. Donc là, effectivement, c'est intéressant le pied d'aller voir, d'essayer d'observer les causes de pourquoi c'est mon pied, pourquoi j'ai cette sensation-là, qu'est-ce que moi j'ai perçu comme ça et qu'est-ce que ça veut me dire et on peut carrément essayer aussi de communiquer avec notre pied. Faire une relaxation, une méditation, dire Ok, j'ai pas bien compris. Je vais demander à être en relation avec l'intelligence du cœur de mon pied, je dirais, quelque part comme ça. Essayer de remonter des informations là-dessus pour qu'est-ce que tu me montres Qu'est-ce que tu me dis Ce n'est pas, pas clair avec mon mental d'humain qui est habitué à être hyper mental. Qu'est-ce que tu peux me donner de plus comme information là-dessus, par exemple Donc voilà, je vous invite. Euh Bon, je vais passer la gorge, hein, parce que côté droit, la gorge, la gorge est liée à l'expression, très clairement. Et un chakra, c'est quelque chose qui est lié à l'expression. À partir de là, il faut remettre dans le contexte. Donc, voilà, je vous invite simplement à être dans cette, si ça fait sens pour vous, bien sûr, cette approche de, oui, la généralité, oui, les autres, mais quelle est ma vérité à moi Et je pense que c'est d'une très, très grande valeur d'affiner, de découvrir petit à petit notre vérité. Et par contre, ce n'est pas toujours facile. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Euh, je vous souhaite de prendre soin de vous et d'être de plus en plus à l'écoute de votre sensibilité, de votre finesse intérieure pour mieux vous connaître. Merci, bye bye.